Biogarant présente mademoiselle j'oublie tout. Hey. Oh. Mademoiselle j'oublie tout, oublie tout. Elle oublie son poulet rôti, de changer de chaussures et même de fermer les robinets. Et si elle oublie sa pilule, le site Mon Urgence Pilule de Biogarant répond à ces questions. Biogarant, chaque jour agir pour la santé.